Assistant CEO de Mooncard, euh, alors là on est sur une carte physique. Voilà, une vraie carte. Euh, qui, euh, et on est dans le domaine de la fidélité. Oui, on va faire un partenariat évidemment avec Fabien pour que les employés, tous les employés français qui galèrent avec leurs notes de frais puissent aussi euh, payer euh, avec, euh, avec une bague. Pour l'instant, ils, euh, ils ont déjà accès à un paiement. Euh, C'est ce que propose Mooncard. Hein, C'est le paiement qui s'immisce dans un univers qui était autrefois très manuel. Hein, euh, C'est une douleur que connaissent tous les employés euh, qui font des notes de frais, des achats, qui remplissent des tableurs des comptables qui saisissent à la main et nous on a décidé d'unir le logiciel et le monde du paiement pour faire euh, voilà, une, une, une solution complète euh, qui change radicalement la vie des employés. Alors, -ce que, que ça change quoi C'est-à-dire qu'ils ne sont plus obligés de faire de, de notes de frais avec cette carte Oui, au fait, quelque part, nous, on veut, on veut tuer les notes de frais. On trouve que c'est ah, un peu une, bonne idée. Une, une, une aberration de l'histoire. Euh, avant Mooncard, en fait, les entreprises n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que vous ne donniez pas un moyen de paiement à un collaborateur. Vous, vous demandez euh, si quelqu'un doit acheter un repas, un taxi, euh, mmh. acheter un, une ramette de papier, bah, il utilise son moyen de paiement personnel. Et l'innovation de, de, de, de Mooncard, c'est d'apporter un moyen de paiement euh, totalement contrôlé. Donc, vous pouvez euh, mettre des plafonds, euh, des jours, des heures, des types de dépenses ou, ou de marchands. Euh, et ça, ça permet à l'entreprise de mettre un bien moyen bien de bien paiement bien à disposition. Et d'être bien sûr, pour pas qu'il y ait de, de, ouais, de débordements. On ouais. est dans un monde professionnel, donc on ne rigole pas avec ouais, l'argent. Ouais. Effectivement. Effectivement. Euh, et il on, on, y a tout un système de fidélité, on peut gagner des miles aussi avec cette carte. Oui, alors la, la carte, en fait, c'est un formidable moyen d'avoir euh, des, des services autour. Euh, L'un des premiers euh, choses qu'on a lancé c'était tout ce qui est comptabilité, puisque c'est ce qui fait gagner de la productivité à l'entreprise. Et puis on a euh, annoncé il y a quelques mois euh, un partenariat, notamment avec Air France euh, KLM, le programme Flying Blue, qui permet d'avoir euh, bah, des, des, des miles, du reward, comme on dit, hein, oui. des, des bénéfices euh, qui, qui est attendu par certaines entreprises, comme American Express, le fait d'ailleurs. Oui, voilà, en fait, coup, on est venu un peu challenger ce monopole. Ce petit, petit American Express, qui voilà, un... Exactement. Très bien. Euh, merci. Oui, faut, Fabrice. En fait, juste pour témoigner, c'est ouais. depuis que je connais Mooncard, Mooncard a changé ma vie professionnelle. Je gagne une demi-journée par mois à ne pas à mettre dans un ordre chronologique chacune de mes facturettes, puisque je, finalement, très simplement, depuis mon application et, de, et depuis mon téléphone, je je scanne les, les tickets, donc vraiment, il y, a, il, y a un, il y a un vrai plus, et je passe plus de temps comme ça à exercer mon métier, ou à préparer Tech uh, Co pour, ouais, pour Voilà. plutôt que, que de saisir mes notes de frais. C'est tellement chronophage. Vous cas. voyez le, le bonheur ouais. qu'on apporte <rire> euh, euh, aux salariés Il flussés, a un sourire, euh, un sourire, un sourire. incroyable. Après, il faut que les, les, les, les directions euh, décident aussi de prendre cette, euh, ce, cet outil. Oui, oui, bah, en fait, il y, y a très peu de risques. En fait, ça limite la fraude, que mmh. que, comme, le, comme euh, le moyen de paiement est protégé. Et puis qu'on a la donnée. Euh, Mon voisin non. en parlera euh, probablement encore mieux que moi, mais on a la donnée source. Donc, mmh. Ça, c'est la révolution du paiement. C'est-à-dire que c'est infalsifiable. Euh, et puis derrière, ça fait gagner du temps en comptabilité, en récupération de TVA, qui sont des enjeux importants pour les entreprises. Voilà, ça s'appelle Mooncard. Si la direction de BFM Business est intéressée, moi, je dis pas non.